Et eh bah ben bonjour à tous et à tous les amis c'est Enzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on va faire comme la fois on va faire un survie parce que enfin... voilà, je vais vous montrer un nouveau arrivant Donc, si vous arrivez Alors ça je <rire> sais pas si vous avez entendu mais il y a un bruit sa mère que la caméra, ça meurit. Voilà, donc on fait un survie. Regardez bien ce que euh, là. ce que je fais comme euh, construction. Ça connaît deux sticks que je prends. Je vais en prendre parce que, comme ça, après on pourra faire les outils en pierre avec ces euh, sticks. Donc, si vous ne vous trouvez pas euh, de montagne avec de la pierre dessus, on va vous creuser euh, comme ça. Ah, déjà, je fais un tuto frère. Donc, vous avez vu, j'ai cru crafter. Euh. euh J'ai que crafté la pioche en en bois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un sur ça... Oh putain, je viens un filmer. Attends, la chance, je viens de de le premier cassement. En fait, si vous faites. Putain. Si vous faites les, les outils en bois, tous les outils. Eh bah, ben, putain, j'en ai plus. Eh bah, ben, ça sert à rien. Simplement parce que. Il vous faut que la, la pierre, ça l'en bois. Oh c'est chiant avec ah, du. Ah, je trouve pas de ça. Ah, pour le vrai, je trouve pas de pierre. Des pierres, après il faut en ramasser. Du coup, c'est chat. Du coup, je vois que d'un. Et ont... vous, c'est exactement pareil. J'ai oh, eu trop flint. Autre chose. Ok, j'en ai 8. Je vois rien du tout. Oh, j'arrive à récupérer de la pierre. Oh. Alors, on est 14. C'est normal que vous ne voyez rien. Moi non, non plus, je ne vois rien. C'est l'écran tout noir. Ah, C'est bon, on est assez. Alors, on un petit peu. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas de pierre euh, autour de vous. Sur la map, alors vous creusez comme ça, comme je viens de faire un escalier. Euh, ouais, vous creusez comme ça, un escalier. J'ai niqué mon escalier. C'est pas grave, j'ai de la terre. On enfin, de la terre pour ah. le temps. escalier, comme ça, il va jusqu'à. Enfin, descendez jusqu'à trouver de la. Descendez jusqu'à à trouver de la pierre. <rire> voilà. C'est enfin, plus parce qu'après j'aurais plus besoin de Ensuite, si vous avez fait tout ça, euh... ça je peux mettre là, ça pouvait mettre là, là voilà. Tout ça vous pouvez mettre là, ça j'en en ai plus besoin. Alors pourquoi hein Parce que comme ça on, va... on fait là, la total des outils, ces outils là c'est suffisant. Ensuite, pourquoi j'en ai rime assez 20 pour faire un four. Un four dans l'aventure, c'est très important. Euh, voilà. Pour euh, voilà. Un coffre, euh, pas l'utilité pour l'instant. C'est vraiment, euh, vraiment, quand vous avez besoin de, de, de place dans votre inventaire, bah, vous faites un coffre. Voilà, voilà donc une épée, c'est pratique pour... Ah, une épée, c'est pour tuer les mobs, pour tuer les animaux. Euh, et puis voilà. Alors, pour faire un lit. Pour vous faire un lit, il vous faut trois laines identiques. Donc là, j'ai une laine grise et une laine blanche. Bah, bah, vous pouvez trois euh, laines blanches ou trois laines grises, parce que ça ne marchera pas. Sur PC, je crois, sur la version, sur la version Java, vous pouvez mélanger euh, les, les couleurs de laine et ça va faire un lit. Parce que je crois sur Java en mode survie, il y a un seul lit, couleur de lit quand on survie il y a plusieurs couleurs de lit en en, voilà. en survie le mec qui fait un tuto pour moi après <rire> vous regardez comment je joue il faut tout ce que je cherche de la bouffe et euh, surtout un mouton un mouton c'est très important après si vous trouvez pas de ah bah tiens ouais. si j'ai trouvé une grotte comme moi vous je cherchez, prenez je la pierre, 20 pierres ici, là, il y a au moins 20 pierres. J'ai du charbon, on va utiliser le charbon pour faire, on va pas tout utiliser. Bon, autant autant qu'on utilise tout parce que je n'en ai pas beaucoup. Ah, donc ça fait 12 heures. En version Java, je sais qu'on peut mettre dans la deuxième de main, et là on version Bedrock. Donc on peut pas. Donc oui, la version Java est mieux faite. Elle est plus avancé que la version que la version ouais. que la version euh... qu'est-ce qu'il fait Elle si vous voulez à la suite de cette survie et eh ben on fera un... un survie pour terminer le jeu aïe ah, ensemble. Allez, ah, c'est bon, tu vas pas me tuer quand même. Alors, si vous avez peur, alors si vous voulez mettre ce, le jeu pause, faites ça. Vous allez dans les paramètres. Oh putain, je en train de me faire buter. Oh non, putain, je me casse, je me casse. Parce que là, j'ai en train de me faire tuer, frère. Hein. Ok, ok, ok, ok, ok. J'allais mourir. Euh. Je suis assez monté, donc j'allais mourir. Oh putain. Voilà. Donc je remonte, je remonte, c'est normal. Et si vous voulez mettre sur pause, faites ça et vous mettez en créatif. Là, ah, c'est pour montrer. Euh, si vous voulez vous mettre sur pause comme ça, les mobs ils ne pas vous embêter. Parce que le jeu il se met pas vraiment en pause. Hein. Il se met en pause. Il pas vraiment. Je vais, pas... je vais la manger tout de suite parce que là je vais mourir. Ah, je, je peux rien m'arriver normalement. Ah, j'ai utilisé tout le charbon. <rire> C'est pas grave si vous avez pas de charbon. Ah bon, je vous montrerai plus tard parce que j'ai besoin de, de bouffer. J'ai besoin de bouffer. Attendez, juste regardez bien. Ok, ça. Okay. Mais on fera une série sur ça. C'est pour vous montrer comment marche le jeu. vous manger voilà. Donc oui, vu que j'ai pas de charbon, ben, deux, euh, on peut mettre soit une planche, soit, soit des bâtons, ou soit des outils. Regardez, des outils ça va fonctionner. Attends, je, je vous montre ça, regardez, outil. Là il n'y aurait plus de combustible. Attention et voilà les outils en bois, on peut les utiliser pour faire cuire de la viande ou pour faire cuire de, du fer. Voilà. Donc là on a du charbon qui fait aussi cuire les aliments comme mais qui durent plus longtemps, hein, comme le bah, comme le bois, mais qui dure beaucoup plus longtemps. Euh, voilà. Mais, je ne vais pas vous montrer le charbon, vous savez. Vous avez déjà vu dans mes vidéos. Hein. Ouais. <rire> Et bon, je pense que. Ah oui, ça c'est du cuivre. Bon, ça c'est pas pour tout de suite le cuivre, hein. tout de suite. Aïe. Ah, est... Là, je vais remonter. Je vais pas m'embêter. On va faire ça. On va faire un game. Là. Voilà. C'était juste. C'était juste pour vous montrer. Donc euh, voilà, donc, voilà. Bon c'est la fin de la vidéo. Merci à tous à regarder cette vidéo. Ah, la prochaine fois on verra dans la nuit. Et tout ça. à bientôt. Ciao les amis. La prochaine fois, on sera directement dans la nuit. On va faire gaffe.